Salut les filles! Aujourd'hui, je reviens avec deux grandes nouvelles à vous annoncer. Euh, la première, j'ai été contactée par euh, ELF Cosmetics pour devenir euh, la make-up artiste et l'image de ELF en Tunisie. Euh, bien sûr, j'ai été très emballée de euh, ce que la c'est une première fitounes. Euh, je vais continuer à faire ce que j'aime, à savoir n'amener comme les astuces, n'amener comme des tutos, etc. Euh, avec les produits ELF. Bien sûr, la Mamina Scholars va continuer son activité sur le blog, sur la chaîne, mais euh, je vais me consacrer à sur ce projet euh, pour vous faire plaisir. Euh, la deuxième grande nouvelle, c'est euh, pour fêter euh, ma nouvelle arrivée l'équipe d'un ELF euh, nous avons décidé euh, de, vous, euh, de vous faire participer à un jeu concours donc euh, le jeu est très simple euh, les principes euh, sont très simples aussi vous devez être euh, fan de la page Facebook ELF vous devez vous abonner à la chaîne ELF vous devez aussi laisser un commentaire parce que la vidéo est sur la page Facebook boukmtaels sur, sur lequel dans lequel vous allez mettre euh, je participe et vous allez devoir taguer cinq de vos amis cinq de vos amis et à forum marloumine bel maquillage ou marloumine bel make-up vous avez la possibilité aussi de laisser un commentaire par jour durant toute la durée du jeu euh, en taguant à chaque fois cinq amis différents donc Colum » cinq amis différents euh, le jeu Comment aujourd'hui euh, il se clôturera le 13 février au soir, le 13 février à minuit, Yufa le jeu, et le 14 février, jour de la Saint-Valentin, euh, on annoncera sur la page Facebook Muta ELF le nom de la gagnante. La gagnante est Libsterba, un chèque cadeau, fille, sans dinars euh, pour pouvoir faire des achats, l'ELF Store. Donc la, la gagnante dit, là je l'ELF Store, j'aurai le plaisir de lui remettre son chèque cadeau. ou ou lors du choix de ces produits produits pour l'équivalent de 100 dinars. La gagnante Store, elle est elle aura la possibilité de faire les cadeaux euh, pour la valeur de 100 dinars, ou euh, là où elle est, elle sera livrée partout, euh, on pourra les lui, envoyer, euh, lui envoyer son colis. Euh, voilà, voilà, pour les deux grandes nouvelles que j'avais à vous annoncer. Euh, J'espère que vous serez très nombreuses à participer. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.